Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour ces mini-reviews. Oui, uniquement sur GSG Vidéo, des reviews beaucoup plus courtes, beaucoup plus compactes, sans chichi, sans blabla pour parler de produits, de petits produits que j'ai achetés, que j'ai reçus, qu'on m'a offert et surtout sans concession. Et rapide. allez, ni rémunéré, ni sponsoriser, tout ça, tout ça. Le produit, on va vous le présenter, c'est bien avant, vous l'aurez su, c'est le Bose, enfin les Bose SoundSport des petits écouteurs. Allez, puisqu'on a des comptes, c'est simple. Je vais faire comme les gros youtubeurs, une caméra dessus, je parle plus facile au montage, vite torché. <rire> alors, comment est-ce la boîte Alors, dans la boîte, on a quand même toujours un peu l'impression d'acheter des boîtes hein chez Boss. C'est alors que le packaging, il est juste d'enfer. Dans la boîte, on n'aura pas bien grand chose. On aura nos écouteurs, bon, c'est quand même plutôt une bonne chose. On aura plein d'embouts qu'ils appellent des bouts formatés pour les oreilles et tout. On verra que ça tient super bien et c'est vachement bien conçu. C'est presque mes embouts préférés, puisque voilà, ils tiennent bien dans l'oreille. On aura une petite pochette ici pour pouvoir mettre les écouteurs pour pouvoir les transporter pas euh, pas de ouf mais classe ça, ça, ça fait bien bien l'affaire et on aura un câble USB vers micro USB ça c'est la loose par contre bon je viens quand même de me rendre compte que noir sur noir euh, c'est pas beaucoup d'espoir facile enfin, si, un petit peu voilà bon allez on présente un petit peu le casque sur le casque vous aurez simplement une petite télécommande ici ah, il faut absolument que je mette un fond plutôt clair j'arrive le tapis de souris puisque la table est bien. Voilà, on a une petite télécommande, volume, euh, volume plus moins, classique. Ok. Alors, en fait, euh, si tu restes appuyé sur le bouton, bah, play pause une fois, bah, ça met lecture. tapis deux fois, ça met la chanson d'après. Trois fois la chanson d'avant. Tout. Bon, ça fait également kit main libre. J'ai appelé Jean et il m'a dit que mon temps est très très bien. Encore une fois, c'est pas, euh, voilà. Ça, ça, fonctionne. Bon, concernant nos écouteurs, on bah, va pas bien grand chose. Il y a seulement celui de droite où il y a un petit bouton. Alors, c'est power on off et l'appairage pour Bluetooth. C'est tout. Ça n'a pas d'autres fonctions incroyables et tout. Alors, ils sont quand même plutôt jolis, plutôt bien finis. Encore une fois, euh, un des points forts et des points faibles, c'est que, bah, la batterie est intégrée dans les écouteurs. Donc, forcément, on a moins d'autonomie que sur les autres. Autonomie annoncée, 6 heures. Et pas beaucoup, charge complète en deux heures, encore une fois, oui, parce que, bah voilà, encore une fois, toute la batterie est dans un des deux écouteurs, voire même les deux, et on a une toute petite batterie, alors que des fois, quand on a des écouteurs un peu plus gros ici, mettre une batterie un peu plus conséquente. Bon, nos écouteurs sont Bluetooth, bien évidemment, ils ont également le NFC, pour les synchroniser la première fois, si jamais vous y arrivez pas, mais enfin bon, c'est pas très très compliqué. L'intérêt, encore une fois, de ces écouteurs, c'est qu'ils fonctionnent aussi avec l'application Bose. Alors, il suffira bah, de les allumer et de mettre l'application. Ça se reconnaît automatiquement. Vous voyez, on descend dessus. Alors, l'application, elle brille par sa <rire> par son inutilité, on va dire. Non, ça permet de régler un petit peu l'égaliseur. Ici, tu vas pouvoir envoyer le son, régler le Bluetooth, le niveau de charge de batterie. Un petit bouton pour le réglage ici. On a le nom des écouteurs, la connexion. Donc là, on est bien en Bluetooth. On a l'historique, si tu veux apparaître, sur un autre appareil. Partager la musique, encore une fois, c'est la plus La programmation pour que ça s'est automatiquement l'invité vocal, ça c'est sympa. Par exemple, quand vous, euh, vous, vous terminez un appel, elle vous dit euh, appel terminé. Oui, euh, il faut recharger la batterie. Voilà. Elle te fait des petites phrases comme ça et tout qui ont plus tendance à te faire à te surprendre et à te faire flipper qu'à être utile. Mais voilà, ça peut être intéressant pour certains. La langue de l'invité, encore une fois, là, vous allez pouvoir choisir plein de langues. Alors il y a le. Est-ce qu'il y a encore le russe <rire> Ils les ont déjà enlevés. Alors, on dirait bien qu'ils les ont déjà enlevés. <rire> non, je déconne, il n'y a peut-être jamais eu. Voilà. Bon, après, vous pouvez mettre la langue. Bon, moi j'ai mis en français, ça me paraît quand même un petit peu évident. Ici, on revient. Langue d'invité et après un mode d'emploi, si jamais vous en avez besoin, mais vous avez vu qu'ils font pas grand chose. Bon, un des gros points forts, c'est la tenue dans l'oreille. C'est vrai que le système est plutôt bien pensé. Autant, ergonomiquement, ils sont.. <rire> ils sont assez dégueulasses. Non, ils sont assez doux. Voilà, ils ressortent un petit peu, ils... le soupe chou et tout, ils ressortent un petit peu de l'oreille, on peut ne pas aimer ce petit côté ou voilà, mais encore une fois, il faut mettre le, le haut-parleur, l'électronique et la batterie. Donc, mais par contre, ils tiennent super bien, vous voyez, il y a un système ici qui se met directement dans l'oreille, vous voyez, on met là, après vous choisissez s'il y en a, a d'autres, si celui-là vous convient pas, ça tient étonnamment super bien. c'est pas juste, ça se met dans l'oreille, ça se met vraiment dans l'intérieur de l'oreille et tout. Et voilà, au niveau du confort, c'est vachement bien. Forcément, au niveau du son, alors il y a les petits coussinets aussi, hein, on en a vu... Euh, je ils étaient mais vous allez pouvoir les mettre aussi pour adapter un peu à l'oreille. Forcément, au niveau du confort, c'est génial. Pour faire du sport, bah, du coup, c'est super pratique. Et au niveau du son, ça s'en ressent grandement. Au-delà que c'est des haut-parleurs buzz, il bah, faut quand même que ça tire un peu dans l'oreille. Bah oui, parce que moi, par exemple, j'aime bien faire de la moto. Et là, par exemple, mettre un casque comme ça et mettre et mettre le casque de moto par-dessus, bah du coup, au niveau des oreilles, alors, soit on bricole un peu, puis après à l'intérieur, comme il y a un emplacement, c'est assez pratique, mais j'ai d'autres écouteurs qui sont beaucoup plus à fleur de l'oreille. Oui fleur de l'oreille, <rire> et ben forcément ça rend beaucoup mieux et ils sont tout aussi confortables et tout aussi de bonne qualité. Donc voilà, on peut aimer, ne pas aimer. Encore une fois, c'est le concept des haut-parleurs ou des haut ben, écouteurs hein, qui sont faits comme ça. Bon, parlons un petit peu du son. Bah, ben, le son il est d'enfer. <rire> le son il est d'enfer. Voilà, tu payes quand même un petit peu, c'est du buzz donc forcément tu as du son. Il est clair que au niveau des basses c'est le cas de le dire au niveau des médiums c'est pas mal et au niveau des aigus ça monte assez haut dans les aigus avec un petit tit -tit -tit -tit. et même c'est vrai que pour dire pour des écouteurs sport le son il est quand même vachement sympa et on est bien en adéquation on a quand même du son sport mais du son classe de bonne qualité et tout forcément je veux dire c'est aussi un peu ce qu'on attendait de boss bon si on doit parler des deux grosses déceptions de ce casque alors le son est bien le design on aime ou on n'aime pas encore une fois on parlera bien évidemment il n'y a pas de réduction de bruit mais pas du tout. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, où n'importe quel casque propose une petite réduction de bruit ou un petit mode ouvert, ces casques-là n'en ont pas du tout. Alors, soit parce qu'ils sont trop anciens et les nouveaux, apparemment, il va y avoir des QC, quelque chose, avec un tour de cou et des petits écouteurs qui vont arriver et qui vont remplacer ça, mais là, en fait, c'est un peu dommage, parce qu'une petite réduction de bruit, ça aurait été vachement agréable. Ou un mode aware, pour pouvoir entendre un petit peu, n'importe quel casque le propose aujourd'hui, bah Bose, alors qu'avec des QC35 ou, j'ai vu qu'il y avait des QC40 ou 35 2, le font déjà depuis beaucoup de temps. Voilà, donc après, est-ce que ces cas sont trop anciens Il faut attendre la mise à jour, mais ça reste quand même un petit peu dommage, j'aurais bien aimé. Et okay, enfin, la connectique Micro USB, je crois que j'ai encore ça sur mes 35 ou 35.2, <rire> c'est la honte la ronde de la jungle, micro-usb, voilà, mettez au moins des type C, je sais pas, vous faites un upgrade, ou... arrêtez de les vendre, c'est la loose, un petit peu. Ou alors cela me dire oui, mais alors, des câbles comme ça, j'en ai plein, oh, c'est trop pratique. Bon et enfin, on parlera du prix. Alors ces écouteurs, alors vous avez un gros coup de bol parce qu'ils sont en promo sur Amazon. En théorie, vous les trouvez sur Amazon, 150 balles TTC. Eh, 150 balles, je suis désolé, le son il est vraiment bien, mais le casque ne les valent pas. On peut trouver des casques entre 100 et 150 balles qui sont tout aussi bien avec réduction de bruit, meilleure autonomie et tout. Et on en parlera plus tard. Alors là, vous avez... Bon, bonne chance, c'est qu'ils bah, se sont rendu compte que la concurrence faisait mieux. Ils sont en promo sur Amazon à 94,98€. Et là, il est vrai qu'à 94,98€, pour moins de 100 balles, on a de super casques, très performants, très classe qui tiennent bien l'oreille en plus c'est boss et tout voilà il y, y a tout ça qui fait que c'est quand même une bonne affaire et là vous êtes en train de dire mais j'ai alors du coup c'est quoi les meilleurs pour toi et ben en fait j'en ai cinq casques à vous tester de divers et variés de plusieurs marques pour faire du sport au plus dans la rue et bien évidemment, ces reviews arriveront prochainement. Donc, pour être sûr de rien louper, bah tu t'abonnes, tu cliques en bas à droite sur mon logo, bien évidemment, tu mets sur t'abonner, tu cliques sur la cloche, il y aura au moins une vidéo par semaine, j'essaierai de vous présenter un petit peu des produits comme ça, vous pourrez me dire bah, ce que vous en pensez, je vous dirai ceux que je préfère de tous, et surtout pour quelle activité, voilà. Si tu as aimé cette vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé les vidéos, comme toujours, pouce en bas. Moi, je te donne rendez-vous minimum semaine prochaine, ou peut-être avant, si j'ai un peu le temps. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. C'est souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et gardez le moral. Allez, bonne journée, bye bye.